Savez-vous, chers amis, comment on fait pour arriver à une idée fausse à partir de chiffres vrais Pour le dire autrement, comment est-ce que une succession de gens qui vont faire à peu près correctement leur travail, qui vont appliquer des démarches et des méthodes scientifiques et journalistiques, vont chacun, en travaillant à peu près correctement, en ne, ne procédant à aucune véritable falsification, comment cette somme de, de, de cet enchaînement arrive à la fin à quelque chose de carrément faux. Et on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Attention, on va envoyer du steak, on va faire du lourd parce qu'on va regarder ça sur l'étude scientifique de l'Institut Pasteur. Cette fameuse étude publiée fin juin, qui disait, entre autres, parce qu'elle disait beaucoup d'autres choses, euh, qu'une personne non vaccinée avait 12 fois plus de chances d'en contaminer d'autres par rapport à une personne vaccinée. Et donc, bien évidemment, euh, cette étude-là euh, a, euh, a été importante pour justifier et, euh, et convaincre sur l'utilité du pass sanitaire. Et donc, on va voir comment, en fait, euh, ce chiffre est tout simplement faux. Il est faux. Euh, C'est juste comme ça, sans que personne n'ait véritablement euh, commis de falsification. Je ne sais pas s'ils ont été euh, d'une déontologie extrême, mais il n'y a pas de vraie falsification ce truc-là. Et pourtant, je peux vous assurer, on va le voir ensemble on va faire tout ce travail ça va être un peu long. Donc, euh, accrochez-vous un peu. Il euh, n'y a rien qui ne soit pas accessible. Il faut juste un peu de temps et un peu d'énergie. Hein, ce que On va faire ensemble. Ça vaut le coup, à mon avis. Alors, c'est parti. Donc, on arrive. On est le... Euh, c'est entouré 30 juin 2021. Donc, on est en plein dans euh, le, le, le coup de feu, le coup de chaud du pass sanitaire. On va l'avoir, on va pas l'avoir. Et là, vous avez l'article du Figaro qui tombe comme une bombe. Bam une personne non vaccinée a 12 fois plus de risques d'en contaminer d'autres. Tac, vous vous réveillez un matin, vous, si vous ne lisez pas le Figaro, vous avez dû avoir la même sur vos, vos autres, euh, ce que vous lisez. Si vous ne lisez, si lisez rien, tant mieux pour vous. Euh, et donc là, vous dites dites, ça c'est quand même chaud. Une personne non vaccinée a 12 fois plus de risques d'en contaminer d'autres. Là, c'est radical. Si vous... Bon, euh, si vous arrêtez là, vous pouvez vous dire, bah, vite, vite, il faut que j'aille me faire vacciner. Euh, Et donc, pardon, excusez-moi, de petit bugs. Et, euh, et donc, ça, c'est le titre. Bon, allez, quand même, on va ouvrir l'article pour voir ce qu'il y a dedans, parce que, bon, on ne sait jamais. Et là, c'est très intéressant, le début de l'article. C'est que le journaliste, un peu candidement, d'ailleurs, vous explique que ben, on ne savait pas quel était le risque de contamination des individus ayant reçu une ou plusieurs doses de vaccins On ne savait pas, une fois qu'on était vacciné, si on transmettait encore le virus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est toujours bien de se rappeler un peu. Au mois de novembre, décembre dernier, quand les vaccins sont sortis, tout le monde nous expliquait que les vaccins étaient vachement efficaces contre, les, même, on disait même pas les formes sévères, contre les cas symptomatiques de virus. Euh, et donc, on disait, nous, on va vous empêcher d'avoir le virus de manière symptomatique. Mais quand vous regardiez les communications de Pfizer, de Moderna, ils vous disaient tous, nous, la transmission, ce n'est pas notre problème. On ne, on ne s'occupe pas de ça, on ne l'a pas mesuré, on ne l'a pas calculé. Nous, on a cherché un truc, c'est éviter les formes symptomatiques. Ce qui est déjà vachement bien. Hein, le, le, c est, c est déjà, si vous y arrivez, les gars, c'est pas mal. Euh, mais je ne vais pas du tout traiter cette question-là aujourd'hui, on ne peut pas tout faire. Euh, mais donc. Effectivement, et depuis, depuis décembre dernier, ben, on n'avait pas trop de données. C'est ce que dit le. On ne savait pas. Est-ce que quand on était vacciné, on transmettait ou pas C'est un peu important, quand même, comme question. Et, euh, et du coup, on arrive euh, à. L'Institut Pasteur révèle néanmoins qu'une personne non vaccinée a 12 fois plus de risques de transmettre le SARS-CoV-2 qu'une personne vaccinée. Merci Pasteur, vous avez sorti un truc, personne ne le savait avant, on n'était pas dedans, on n'était pas sûr. Ouf, maintenant, on sait. Et puis là, vous avez le petit bonbon de médiocrité journalistique euh, du Figaro. Figaro, hein, grosse maison quand même, hein, euh, vous êtes dans un des plus grands journaux, euh, même médias on peut dire maintenant français, hein, à rapporté Ouest France mercredi. Alors quand on ne fait pas gaffe, euh, bah, on passe, hein, on a autre chose à faire que de, que, que de décrypter euh, tous ces petits trucs. Qu'est-ce que ça veut dire « à rapporter ouest France mercredi » Ça veut dire que, ce n'est pas que le journaliste du Figaro n'a pas lu l'étude, ce qui est déjà un peu embêtant, c'est qu'il n'a même pas lu euh, le communiqué de presse de l'étude. C'est-à-dire que le journaliste du Figaro, il a été voir ce que racontait ouest France, il a balancé ça dans son cadre, dans les autres articles qu'on écrivait, euh, et il s'est contenté de ça. Parce que à rapporter West France, il n'avait pas besoin d'aller voir sur West France hein, le résumé de l'étude. Il dit qu'une personne non vaccinée a 12 fois plus de risques de transmettre le SARS-CoV-2 qu'une personne vaccinée. Mais ils n'ont même pas été remontés à la source. C'est un peu comme, vous savez, quand on faisait des travaux à l'école et qu'on disait, vous n'avez pas le droit de citer Wikipédia. Vous citez la source directement, mais vous ne citez pas Wikipédia. Là, c'est pareil, vous ne citez pas West France, vous allez voir la source directement, vous allez voir le résumé, vous allez voir le communiqué de presse, et même mieux, vous allez voir l'étude. Ben non si vous pensez qu'un journaliste euh, ça sert euh, à aller faire euh, un petit peu de vérification euh, un petit peu de contradictoire euh, et euh, de faire un, un peu de travail que vous n'avez pas le temps de faire parce que vous avez autre chose à faire que de passer une heure tous les matins à aller éplucher les études pour voir si euh, ce qui est raconté est vrai ou pas ben non il ne fait pas ça, gens ne le plus et donc ça c'est vraiment gros grosse grosse médiocrité journalistique, bravo le figaro les gars, vous êtes bons hein. le... Et donc, voilà. Donc ça, c'est l'article de journal. Et la première chose qui se passe, comme très souvent dans ces cas-là, dès que vous sortez de l'article pour remonter, euh, ne serait-ce qu'au tweet ou euh, au, euh, au communiqué de presse, il y a un truc qui se passe, c'est que vous passez de l'indicatif au conditionnel. Tout d'un coup, c'est « oui, c'est vrai euh, ». Oui, ce serait vrai. <rire> c'est déjà « ah ben oui, si Figaro avait écrit euh, une personne non vaccinée » aurait euh, d'où soit plus de chances d'en contaminer d'autres, d'où soit plus de risques d'en contaminer d'autres. Oh, bah, tout de suite, hein, ça sonne moins. Tout de suite, euh, on serait réveille on se dit Ah, bah, il aurait il a ou il a pas Moi, j'aimerais savoir. Hein » Mais oui, mais sauf qu'un journaliste, vous comprenez, il faut que ça grossisse le trait, euh, il faut que ça tranche. Vous savez, les gens sont cons, il faut leur dire oui ou non. Hein C'est comme ça, n'est-ce pas hein hein Non, mais oui Vous connaissez la blague des inconnus. Il hein faut pas prendre les gens pour les cons, mais faut pas oublier qu'ils le sont. Hein euh, c'est vraiment, c est, c est, je pense que c est, c est, pour eux, c'est de la bonne déontologie journalistique que de faire le choix pour le, son lecteur, si vous voulez. Non Oh, peut-être, peut-être pas. Et quand vous allez sur le communiqué de presse, eh qu'est-ce que vous voyez dans le communiqué Eh bien, vous voyez qu'ils qu écrivent « On s'attend à ce que les personnes non vaccinées contribuent à la transmission de façon disproportionnée. » Ah Mais attendez, on s'attend à ce que c'est pas quelque chose que vous avez observé, c'est quelque chose que vous prévoyez. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah ben oui, ah ben, ah ben on s'attend, mais c'est parce que les gars, ils n'ont ont jamais observé. Ils ont jamais observé que, a, que quand vous n'aviez pas le vaccin, vous allez transmettre 12 fois plus. C'est quelque chose qu'ils ont calculé à partir d'un modèle. Et ça, mais ça change absolument tout. Quand vous, vous lisez ça, vous avez 12 fois plus de chances d'en contaminer d'autres, comme ça, à l'indicatif, boum, vous dites bah, les gars, ils ont dû observer ça, ils ont dû, ils ont dû regarder, ils ont, ils ont fait des mesures, ils ont pris des chiffres. Ils ont Non, ce n'est pas ça ce qui s'est passé. Les gars, ont fait un modèle. Et ça, c'est un, une des énormes perversions scientifiques de notre temps. C'est-à-dire que le modèle ne dit pas il y a 12 fois plus de chances d'être contaminé quand on n'est pas vacciné. Il dit si mes paramètres sont justes, et si mes calculs sont justes aussi, hein, mais a priori ils sont faux, mais on ne va même pas s'attaquer à ça, si mes paramètres sont justes et que mes calculs sont justes, alors il y a 12 fois plus de risques de contaminer les autres quand on n'est pas vacciné. Ah mais c'est pas du tout la même chose tout de suite, parce que les paramètres, c'est pas quelque chose, les paramètres qu'on soit très clair, un paramètre c'est un choix qui va éventuellement se justifier ou pas, mais le, le, le paramètre n'est pas juste ou faux. C'est ce qu'on voit d'ailleurs tout de suite. C'est-à-dire que là, dans ce que je vous ai mis, dans, dans ce slide-là, c'est « we assume that vaccines are… »« We assume », c'est « nous considérons, on fait comme si… » Là, on est passé en mode « on, on, on joue à la marchande, hein on ferait comme si… Euh, » Là, tout d'un coup, vous n'êtes plus dans un truc où on dit « on est obligé de justifier le paramètre », Or, c'est mieux de le faire, mais d'un point de vue de méthode scientifique, ce que la dit, c'est si « a » est vrai, alors B est vrai. On fait du A implique B. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que les gars disent A implique B. D'un point de vue logique, alors je, ça va durer 30 secondes, c'est une petite digression de logique. Euh, quand vous dites A implique B, c'est-à-dire que si euh, A est vrai, alors B est vrai. Donc si, euh, mais, mais, mais quand vous dites A implique B, si A est faux, euh, si A est faux d'un point de vue purement logique, de logique mathématique, de logique scientifique, alors... Euh, la proposition A implique B est vraie. Quand vous dites A implique B, si A est vrai, alors B est vrai, ça, ça marche. Mais si A est faux, A implique B est toujours vrai. C'est une manière de... Parce que, en fait, c'est vrai, mais c'est absurde. Ça n'a pas de sens. Euh, et du coup, si vous voulez, d'un point de vue scientifique, quand eux vous disent, nous, on, on vérifie l'implication A implique B, ils n'ont pas vérifié que A était vrai. En tout cas, c'est quelque chose, ça, ça mérite d'aller regarder quels sont leurs paramètres. Ça mérite d'aller regarder qu'est-ce qu'ils font comme choix pour arriver à euh, cette, cette transmission euh, beaucoup plus importante, ces super transmetteurs quand on n'est pas vacciné. Alors, on va regarder ça tout de suite. Et donc là, ils nous disent que vous avez 80% de risque en moins d'être infecté quand vous êtes vacciné. Donc là, je vous rappelle que oh, oh, depuis le départ, les chiffres que donnaient Pfizer et Moderna, c'était le chiffre d'avoir des formes symptomatiques. C'était juste ça. Là, on, on remonte à l'échelon du dessus. On dit le risque d'être infecté, symptomatique ou pas. Et donc là, ils nous disent, nous on dit, il y a 80 de, de risque en moins. C'est-à-dire que vous allez, euh, vous avez, vous allez être quatre fois moins, euh, vous avez quatre fois moins de chances de risque euh, d'être infecté, euh, une fois que vous êtes vacciné. C'est la première chose. Et la deuxième chose, si malheureusement, malgré le vaccin, vous êtes quand même infecté, eh ben, vous avez quand même 50% de réduction de risque d'infecter quelqu'un d'autre, de le transmettre à quelqu'un d'autre. Eh bien, je suis pour être un transmetteur, il faut déjà que je l'attrape, et une fois que je l'attrape, il faut que je le transmette. Et donc vous avez 4 fois moins de chances de l'attraper, et 2 fois moins de chances de le transmettre. Donc rien que ces deux paramètres. Juste ces deux paramètres multipliés l'un avec l'autre, vous, euh, vous avez 8 fois moins de chances de transmettre le Covid si vous êtes vacciné. Et donc là, on n'est même pas dans les modèles statistiques, on n'est même pas dans les grands calculs. On est juste sur ces deux paramètres. Ces deux paramètres justifient les deux tiers, euh, justifient un, un, un facteur 8 sur les 12 euh, que, que, que va Pasteur. Et donc moi, je vais juste aller regarder ça. C'est-à-dire que si, si ça est vrai, éventuellement, on peut aller faire du fine-tuning. Mais si ça est faux, si vous voyez, il y a beaucoup de choses qui tombent après. Donc, on va juste aller regarder. C'est est-ce que effectivement, sur quoi, même pas, est-ce que effectivement, c'est sur quoi s'appuient les scientifiques de Pasteur pour vous dire que dans les paramètres, ils considèrent que vous avez quatre fois moins de chances d'être infecté une fois que vous êtes vacciné et deux fois moins de chances de le transmettre si, malgré tout, vous chopez le virus. On va aller regarder ça. Ils ont été gentils. Un hein. pasteur nous a quand même mis des sources, euh, des études euh, pour justifier leur choix de paramètres. Ils n'auraient même pas été obligés de le faire. Hein, parce qu'ils disent oui, assume, c'est on fait comme si. Mais ils sont sympas. Ils nous ont mis des études. Alors, on va aller voir les études. Hein. C'est les références 2 et 3. 2 pour le 4 fois moins de chance d'être infecté après le vaccin. Et 3. Euh, pour euh, deux fois moins de chances de le transmettre. On va commencer par euh, la transmission une fois qu'on est infecté, parce que c'est un peu plus facile à gérer, ça va être moins, plus court, donc on va assez vite euh, enlever ça. Et donc là, on arrive sur une étude du New England Journal of Medicine, qui s'appelle, qui s'intitule Effect of Vaccination on Household Transmission of SARS-CoV-2 in England. Et donc là, ce qui nous explique, c'est que l'étude, sur laquelle s'appuie Pasteur, c'est une étude qui observe la transmission euh, du Covid euh, par quelqu'un qui est infecté alors qu'il est vacciné au sein des foyers. Household en anglais, ça veut dire foyer. Je suis désolé, on est passé à l'anglais depuis tout à l'heure. Euh, malheureusement, c'est presque tout en anglais. Euh, mais attendez les gars, euh, là, on est en train de parler euh, de l'étude euh, Pasteur qui utilise ça, qui justifie le pass sanitaire. Vous êtes hors sujet, en fait, les gars, parce que là, on est dans les foyers. On s'en fout des foyers, nous, ce qui nous intéresse, c'est les restos, c'est les cinoches, c'est les bars, c'est les, les théâtres, c'est les trains. Donc déjà, les gars, ça commence bien. Vous êtes hors sujet, donc là, je dis ah, bon, euh, 50%, bon, est-ce que vous avez un billet assez important Ok, bon. On continue. Ceci, il a que ça, après tout. Et faut, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gars, pour le coup, du New England Journal of Medicine, eux, ils ont fait ça. Ils ont pris des données au mois de janvier, février dernier, à une époque où les vaccins venaient de sortir. Ils ont essayé de voir un peu si, une fois qu'on était vacciné, on avait moins de chances de le transmettre. Et puis, au sein des foyers, ça a un intérêt par ailleurs. Moi, ça m'intéresse. Si je suis vacciné, est-ce que j'ai plus ou moins de chances, si, une fois si je le rattrape, de, de le passer à quelqu'un d'autre je dis pas que dans l'absolu le, le chiffre est pas intéressant je dis juste que par rapport à l'étude euh, pasteur et son utilisation après c'est hors sujet et même si avec ça donc, ces gens vous expliquent que vous avez 40 à 50 de transmission en moins au sein des foyers quand vous avez quelqu'un qui est infecté. La manière dont ils ont travaillé, c'est qu'ils ont pris les foyers. Dès que vous avez quelqu'un qui est infecté, il est vacciné, il n'est pas vacciné. On regarde les autres personnes du foyer, ce qui se passe. Là, il y a un premier biais. C'est on ne sait pas, on ne connaît pas le statut vaccinal des autres. Ben, bien sûr, ça va changer un peu tout parce que les, les foyers où il y en a un qui est vacciné, il y en a probablement plus. Les foyers où celui qui l'attrape n'est pas vacciné, probablement que les autres ne le sont pas. Mais bon, on oublie. C'est pas grave, on va faire comme si. Mais les gars ont fait un autre truc. C'est-à-dire qu'ils ont pris uniquement des données, les données de la NHS anglaise. C'est-à-dire qu'ils ont pris que les gens qui ont été se faire tester spontanément. C'est-à-dire que euh, bah, ils, ont, euh, ils ont pris les données de, de tests spontanés des gens. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça bah, En fait, les gens qui sont vaccinés vont beaucoup moins se faire tester que les gens qui ne le sont pas. Ils vont beaucoup moins le faire pour une raison très simple... C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas vacciné euh, et que euh, bah, vous êtes amené à contacter, à rentrer en contact avec des gens, aller voir de la famille, aller faire une activité sportive je ne sais pas quoi, bah, peut-être que vous avez envie de faire un peu attention et de ne pas propager le virus, donc vous allez vous faire tester. Avant, ah bon, on est en janvier, février dernier, hein, les, les, les, on est au tout début des vaccins, il y a très peu de gens de vaccinés encore. Euh, donc... Euh, c'est absolument évident. Et en revanche, quand vous êtes vacciné, ah bah ça y est, vous avez votre dose de vaccin. Euh, maintenant, c'est bon. Euh, on, a, on a envie de retrouver une vie normale. En plus, c'est la promesse. N'oubliez pas que c'est la promesse qui était faite. Faites-vous vacciner pour retrouver une vie normale. On n'a pas dit, faites-vous vacciner euh, pour ne pas avoir de forme grave. À cette époque-là, c'est pas ce qu'on dit. Maintenant, c'est ce qu'on dit. Mais à cette époque-là, ce n'est pas ce qu'on dit. À cette époque-là, on dit, faites-vous vacciner pour retrouver une vie normale. Donc, bah oui, vous avez un énorme biais. Donc, euh, comme c'est des tests spontanés bah vous avez pas, les gens ne vont pas se faire tester de la même manière et du coup bah, vous n'êtes pas exactement sûr que le truc marche et d'ailleurs vous savez quoi les, euh, les, les, les gars du New England bah, ils, sont, ils sont à peu près honnêtes quand même hein ils font, encore une fois je vous dis ils font à peu près bien leur boulot donc qu'est-ce qu'ils font ils le disent, c'est écrit, même pas dans l'étude c'est écrit dans le résumé de l'étude d'autres études qui ont impliqué euh, un, un suivi actif des contacts, c'est-à-dire des gens qui, où, où les contacts ont été testés de manière régulière sans attendre que ce soit fait spontanément, et qui ont utilisé des sérologies, j'imagine plutôt que des PCR, ont montré des taux plus importants de transmission euh, dans les foyers. Ah oui, donc déjà, vous êtes en train d'expliquer que vos chiffres ne sont pas reproductibles. C'est déjà pas très bien euh, barré. Et on a aussi noté que... Euh, un biais, pouvait, bias could occur, un biais pouvait arriver euh, si euh, vous aviez une différence, euh, une différence de, de remontée euh, de des tests entre euh, les, euh, les foyers euh, vaccinés et les foyers non vaccinés. C'est exactement ce que je viens de dire. Peut-être que les gens ne euh, se pas tester de la même manière selon qu'ils sont vaccinés ou pas. Euh, bah, donc les chiffres étaient biaisés, c'est-à-dire que non seulement vous ne regardez pas le bon truc, vous regardez les foyers alors qu'on est en train de, de regarder un truc qui va donner lieu au pass euh, sanitaire, euh, donc euh, c'est hors sujet. En plus de ça, vous avez un chiffre qui est hautement spéculatif, qui est probablement pas reproductible parce que c'est des tests spontanés et c'est pas un, un, un suivi actif, et qui sont en fait déjà obsolètes. Ah, c'est sûr que le temps est dur, hein. vous avez un truc qui n'a pas trois mois, que déjà il est obsolète. Ben oui, parce que vous avez d'autres chercheurs qui ont pris une approche différente, qui eux se sont dit c'est totalement impossible d'aller calculer combien de, personnes va, combien de personnes vous allez infecter si vous êtes vacciné ou si vous ne l'êtes pas. En revanche, euh, on va regarder la charge virale. Alors, c'est un autre biais, il hein, n'y a pas de problème, mais on, on, on va estimer que euh, ben, le risque. Euh, de, et il y a des arguments scientifiques assez importants quand même, hein, pour justifier, euh, je vous renvoie à la vidéo de l'IHU, là vous avez la capture d'écran euh, si on va regarder la charge virale, et plus votre charge virale est importante, plus vous allez excréter de particules de virus, et donc bah, plus vous risquez de contaminer quelqu'un d'autre donc euh, c'est pas mal de regarder la charge virale effectivement, euh, en tout cas ça donne un indice supplémentaire si la charge virale est beaucoup moins importante chez une personne vaccinée qui a été infectée euh, bah, ça, ça corroborera éventuellement ce qu'ils ont trouvé au New England. Sauf que non, bien évidemment, non. Sur des, euh, Vous avez euh, sur donc, les patients vaccinés et non vaccinés qui attrapent le virus, vous avez une charge virale qui est même un peu supérieure chez les personnes vaccinées. Donc la diminution d'un facteur 2 de la transmission une fois que vous êtes infecté parce que vous êtes vacciné, vous n'avez strictement rien qui vous permet de la justifier. Peut-être, peut-être pas, et sans doute plutôt pas. Donc, quand Pasteur vous dit on ferait comme si, vous avez deux fois moins de chances de transmettre le virus une fois que vous êtes infecté. Ben, bah, en fait, t'aurais pu écrire deux, t'aurais pu écrire un, t'aurais pu écrire 0,5. C'est pas, enfin c'est pareil en fait. C'est toi qui choisis quoi. C'est, vas-y c'est. Mmh, tiens, je vais choisir ça. Moi, oh, je vais plutôt choisir ça. Là, vous rentrez, vous sortez déjà du champ de la science et vous rentrez dans le politique en disant pourquoi est-ce que je vais choisir celui-là plutôt qu'un autre Et encore une fois, si vous voulez, ils n'ont pas justifié, ils auraient pu, ils auraient dû, normalement, sur un truc comme ça, c'est des paramètres aussi essentiels, normalement, vous justifiez pourquoi vous ne mettez pas juste une pauvre étude. Vous dites, ben voilà, on a choisi ça. On est bien conscient qu'il y a ces histoires de charges virales, parce que les charges virales de l'IHU, ça fait longtemps qu'ils les font, hein, c'est pas, pas nouveau. Euh, mais bon. Voilà, sur ce premier chiffre, euh, on, est, euh, on est déjà euh, mal barré, euh, donc euh, vous avez déjà un facteur 2 qui raisonnablement saute. Peut-être c'est vrai, sans doute c'est faux. En tout cas, la science ne permet pas de conclure de manière, euh, de, de, de, de manière euh, acceptable et, euh, et certainement pas de conclure pour ensuite prendre des lois aussi coercitives que celles qu'on a. Euh, et donc, bah, bien sûr, les études s'empilent et les biais aussi. Maintenant, on va aller regarder euh, le gros morceau, hein, le 4 fois, euh, 4 fois moins de risque d'être infecté une fois qu'on est vacciné. Parce que ça, quand même, c'est pas mal. On est content si euh, c'est bien, si on a des formes asymptomatiques, on est aussi content euh, si euh, on ne l'attrape pas du tout et que du coup, on n'infecte personne. Donc, on va aller regarder ce chiffre. Euh, on va aller regarder ce chiffre d'où euh, vient ce qu'on appelle l'efficacité vaccinale, c'est-à-dire euh, la protection contre l'infection euh, au virus. Et donc là, on est bien à l'infection, on n'est pas sur le chiffre du départ qui était juste euh, les formes symptomatiques. Et donc pour faire ça, euh, est-ce que tout le monde fait euh, depuis le début de, de, de, de l'arrivée des vaccins c'est qu'on regarde ça sur des cohortes euh, de euh, personnel hospitalier. Euh, on fait ça parce que c'est beaucoup plus facile à suivre, euh, parce qu'ils ont été parmi les premiers vaccinés. Il euh, y a plein de raisons euh, qui font ça, parce qu'encore une fois, c'est des observations qui sont extrêmement compliquées à faire. Mais voilà, euh, en l'occurrence, l'étude sur laquelle s'appuie Pasteur pour dire que vous avez 4 fois moins de, de risques, pardon. Euh, d'être euh, infecté une fois que vous êtes vacciné, et eh bien euh, donc elle suit une cohorte de euh, personnel soignant, c'est-à-dire bah, des personnes actives euh, et des personnes actives, a priori en bonne santé, puisqu'elles sont au travail. Ça veut dire que vous n'avez pas toutes les personnes âgées euh, qui sont les personnes à risque et qui sont le plus intéressées à ne pas choper le virus une fois qu'elles sont vaccinées, vous n'avez pas les personnes euh, fragiles à grosse comorbidité. Hein. A priori, vous n'êtes pas en chimio euh, si vous êtes en train de travailler. Euh, donc vous avez un premier biais. Et c'est pas le seul, vous avez un deuxième biais, qui est que euh, Ben bah oui, c'est du personnel soignant. Personnel soignant sont des femmes. Et donc là, dans l'étude euh, du Lancet, j'ai oublié de vous dire, c'est une étude qui a été publiée dans le Lancet, encore une fois. C'est des choses, C'est pas fou en soi, hein. mais euh, c'est 84% de femmes dans la cohorte. Mais c'est dommage, parce que vous avez deux fois plus d'hommes qui meurent du Covid. Donc vous avez là encore un énorme biais, un biais qui, encore une fois, n'est pas anodin. Le fait de prendre des actifs et des femmes... Euh, vous, vous êtes en fait en train de sélectionner les personnes les moins à risque, c'est important pour la suite notez bien, c'est important pour la suite, vous pourriez vous dire mais oui, mais pour, euh, pour la transmission on s'en fout ouais mais notez quand même bien que là on est en train de regarder euh, le risque d'attraper le virus pour les gens qui s'en foutent le plus en fait, à part les enfants peut-être, et enfin dernier biais aussi lui très important c'est quelque chose qui vaut pour le variant anglais, euh, ou le variant alpha mais euh, quand euh, Pasteur sort son étude fin juin, il n'y a déjà plus de variant anglais qui circule. Il est déjà éteint. On est déjà en train de passer sur le delta. Donc, si vous voulez, l'observation euh, ne marche pas. Euh, l'observation est fausse. Ou euh, pour être plus précis, parce que non, l'observation n'est pas fausse, ce n'est pas vrai ce que j'ai dit. C'est pour être précis. Vous avez quatre fois moins de chances d'être infecté au, virus, au, au, au, au Covid, si vous êtes actif, et même plus précisément un personnel hospitalier, c'est-à-dire plutôt en bonne santé, euh, si vous êtes une femme, euh, et si vous avez été exposé au variant anglais qui est éteint depuis, parce que les chiffres ont été appris entre décembre et février dernier. Encore une fois, c'est-à-dire si vous êtes la population la moins à risque, à peu près, encore une fois, par les enfants. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce truc-là parce qu'on veut dire, ok, donc les gars de Pasteur, vous avez pris ça. Ils ont, encore une fois, c'est un choix. Ils, ils, donc, ils disent si vous avez quatre fois moins de chance, quatre fois moins de risque. Eh bien, où en sommes-nous aujourd'hui Il y a quelques jours, c'est très récent, le, Center, le CDC, le Center for Disease Control américain, a publié une grande étude sur l'efficacité vaccinale pour le variant Delta. Euh, et donc, là, il trouve que l'efficacité vaccinale, donc le risque d'être contaminé euh, au, COVID, au variant Delta, est tombé à 66%. Vous avez 66% de, de risque en moins d'être contaminé au variant Delta si vous êtes vacciné. C'est-à-dire que vous avez quand même trois fois moins de chances d'attraper le Covid. C'est quand même pas mal. Bon, Pasteur était à 4, on est à 3, euh, ça va. C est, c est, c est... Là, on est sur un truc, on se dit « bon, on n'est peut-être pas si mal euh, ». Et, euh, mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils notent que c'est en chute libre depuis le début de l'année, ils ont commencé à 90%, euh, vous n'êtes même pas à la fin de l'année, vous êtes déjà plus qu'à 66%. Euh, vous avez un autre problème, c'est que cette étude, bah, c'est exactement pareil, elle est menée sur des personnels hospitaliers avec les mêmes biais de population active et féminine. Vous avez le même problème, c'est-à-dire que vous regardez les gens qui sont le moins concernés. Et surtout... Et ça, c'est le truc qui fait très mal. C'est que euh, l'étude est à peine, voire elle est à peine statistiquement valide. C'est-à-dire que les auteurs le notent eux-mêmes. Ils n'ont pas eu assez de cas euh, de Covid pour pouvoir euh, avoir des chiffres sérieux. Ils le disent eux-mêmes, hein, ils disent dit uh, should be, ta ta, this trend should be interpreted with caution because euh, vaccine effic efficacy might be declining as time since vaccination increase. donc euh, ça fait plus de temps que les gens sont vaccinés du coup le vaccin perd en efficacité et surtout because of poor precision, à cause de la faible précision des estimations due euh, au peu de temps d'observation et au peu d'infections observées parmi les participants. Même, je vais vous le dire, euh, parmi euh, les personnels de santé euh, non vaccinés, vous avez eu 9 infections. 9 infections euh, pour un chiffre, euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte, euh, alors moi je regarde plus, euh, mais je m'informe plus en anglais sur les médias anglo-saxons euh, que sur les médias français, je ne sais pas dans quelle mesure ce chiffre de 66% pour le variant Delta de protection d'efficacité vaccinale a circulé. Je pense qu'il a pas mal circulé. Dans le monde anglo-saxon, ça a circulé massivement. Ça a été repris partout. Le, les vaccins sont un peu moins efficaces, mais toujours efficaces face au variant Delta. Neuf personnes dans la cohorte. C'est non significatif. D'ailleurs, quand vous regardez, euh, la marge d'erreur, la c'est entre 26 et 84 C'est même plus une marge d'erreur, si vous voulez. C'est un gouffre d'erreur. Donc en fait, pareil. Vous n'en savez rien. Est-ce que vous avez quatre fois moins de chance Trois fois moins de chance Ou seulement un peu moins de chance ben, Est-ce que vous êtes une femme Est-ce que vous êtes un homme Est-ce que vous êtes actif Est-ce que vous êtes pas actif Tout ça change énormément. Et là, euh, on a autre chose qui vient de sortir et qui me paraît important euh, de souligner. C'est que euh, vous avez euh, un petit trubillon qui est arrivé. Euh, vous avez donc l'étude là du CDC, c'est une étude sur 4500 personnes et 4500 personnes dont 450 qui n'étaient pas vaccinés bah oui, parce qu'il n'y a plus de personnel hospitalier euh, qui ne soit pas vacciné, presque plus. Et probablement même que les gens, les personnels hospitaliers qui ne sont pas vaccinés sont ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner parce qu'ils ont des intolérances et qu'ils ont un certain nombre de fragilités. Donc vous avez, vous avez des billes monstrueux sur ces chiffres là. Et là on va regarder autre chose, on va regarder un truc qui nous vient d'Israël. Et là, ils euh, il regarde non pas la différence entre les vaccinés et les non vaccinés, ils regardent la différence entre les vaccinés et les immunisés naturellement, ceux qui ont eu le virus et qui en, ont, et qui en sont sortis, c'est-à-dire beaucoup de monde quand même. En France, 7 ou 8 millions de personnes. Ah ben bah oui, ah ben bah dis donc, en fait, il n'y a peut-être pas euh, deux catégories dans le monde, il n'y a peut-être pas les vaccinés et non vaccinés, il y en a peut-être trois. Il y a peut-être ceux qui n'ont jamais eu le virus et qui ne sont pas vaccinés. Vous avez les gens qui sont vaccinés et vous avez les gens qui ont eu le virus, ah, les immuniser naturellement. Mais ça change tout, ça, si on commence à regarder ça. Si on change juste la manière de voir le monde, c'est cette manière très politique, sociale, comment est-ce qu'on voit le monde Comment est-ce qu'on choisit de voir le monde c'est ce qu'on fait les gars en Israël, euh, les chercheurs du Maccabi Healthcare Services, qui est la plus grosse mutuelle euh, israélienne. Ils ont un quart de la population israélienne, ça doit faire 2,5 millions de personnes à peu près. Et ils viennent de prépublier une grande étude. Et là, on n'est plus sur une étude prospective, hein, on n'est plus en train de jouer sur des modèles, on est sur une étude rétrospective. Donc on regarde ce qui s'est passé plutôt que d'essayer de prévoir ce qui va se passer. Donc vous êtes sur quelque chose d'extraordinairement plus robuste. Et vous n'êtes pas sur quelques milliers de personnes, vous êtes sur un million de personnes. Vous êtes sur plus d'un million de personnes. Donc là, vous êtes sur un truc, là, il faut, faut regarder un peu plus attentivement. Là, c est... Et donc là, qu'est-ce qu'ils trouvent, ces gens-là Ils trouvent que vous avez 13 fois moins de risques d'être réinfecté avec l'immunité naturelle. C'est-à-dire que si vous êtes vacciné, que par rapport à quelqu'un qui est vacciné, c'est-à-dire que quelqu'un qui a eu le Covid à a 13 fois moins de risque de le réattraper, plutôt qu'une personne qui ne l'a pas eu et qu'on a vacciné. Ah euh, Et puis, alors, surtout, là, ce qui est important, c'est que vous regardez la marge d'erreur. La marge d'erreur, elle est entre 8 fois et 21 fois. C'est-à-dire que même si vous prenez la, la, la fourchette basse, hein, euh, vous avez 8 fois moins de risque d'être infecté une fois que vous l'avez eu naturellement. Mais du coup, euh, dis donc, ça, ça change 2 trois trucs, ça, hein. Ça change complètement la manière de voir les choses, et, et euh, je voudrais juste faire une dernière petite aparté dans cette étude. Qui est un, quelque chose qui me paraît important euh, à souligner, euh, c'est qu'ils ont aussi regardé euh, les, euh, les gens qui avaient déjà été infectés et qui ont eu une dose de vaccin. Euh, Il y a la même règle en Israël qu'en France. Et... Euh, et eh bien, ils ont regardé ça. Et donc, quand vous regardez euh, le résumé de l'étude, au début de l'étude, ils vous disent que euh, les, euh, les personnes qui ont eu le virus et qui ont eu une dose de vaccin euh, après euh, ont aussi une protection supplémentaire par rapport aux gens qui sont simplement immunisés naturellement. Et puis là, ils ne donnent pas de chiffres. Là, si vous regardez, euh, le, le 13 fois, c'est 13,06 fois. C'est-à-dire que les gars, ils, ont, ils, c est, c est, ils sont assez maboules sur les chiffres. Ils sont précis précis. là, ils ne disent pas. Voilà. Mais ils disent « si, si, que si, vous avez votre dose de vaccin en plus, vous, avez, vous allez être mieux protégé. » Je suis d'accord, mais moi j'aimerais savoir de combien, qu'est-ce que vous avez trouvé ?» Donc j'ai été voir à la fin de l'étude, le petit paragraphe, où euh, ils il traitent de ça. Et si vous allez à la fin de l'étude, ils vous disent « effectivement, ouais, si, si, euh, si euh, vous, vous êtes immunisé naturellement, mais que vous reprenez une petite dose de vaccin en plus, vous, vous allez être un peu plus immunisé encore contre une réinfection. » Mais c'est pas significatif. Ce n'est pas statistiquement significatif. Peut-être un peu, mais peut-être pas en fait. En fait, on n'en sait rien. Ça, si vous êtes sérieux, normalement, ça monte dans le résumé de l'étude. Et dans le résumé de l'étude, vous dites, bah, en fait, on n'est pas capable de savoir si euh, la, la dose de vaccin en plus pour les gens qui sont immunisés naturellement a le moindre intérêt. Nous, on ne voit pas d'intérêt comme ça. C'est pas ce qu'ils ont fait. C'est pas ce qu'ils ont fait. Euh, pourquoi ben parce qu'un chercheur, c'est une personne comme n'importe qui d'autre, il faut qu'il fasse bouffer sa famille, il a un patron au-dessus de sa tête, il pense à sa carrière, il aimerait bien peut-être prendre le poste à la suite de son patron, il a envie de se payer peut-être des vacances au soleil cet été, il aimerait bien, il est, il est soumis aux mêmes pressions que tout le monde, peut-être plus encore, c'est pas un saint c'est pas un saint. Et à vrai dire, ces chercheurs qui ont fait cette étude, je les trouve plutôt sympas d'avoir quand même dit dans le corps de leur étude que ce n'était pas significatif. Euh, mais ils pouvaient pas. Euh, s imaginer s'ils expliquaient que toute la politique vaccinale pour les gens qui étaient immunisés naturellement était éventuellement servait à rien, s'ils écrivaient ça en gros. Le bordel que ça foutait. Et ça, c'est important pour vous montrer les limites de la science. C'est-à-dire que même si vous avez des approches scientifiques, ces approches scientifiques elles sont faites par des hommes. Et c'est des hommes qui ont des contingences, qui, qui ont des mêmes problèmes que nous, des hommes et des femmes, qui, euh, ont, encore une fois, ont besoin de bouffer, de s'occuper de leur famille, de, qui sont soumis à des pressions. Et les pressions du milieu de, de recherche sont probablement même pires qu'ailleurs. Et donc voilà euh, voilà comment on arrive, si vous voulez, euh, à euh, un chiffre de 12 fois plus de contamination. Qui, euh, bah, il est faux dans le sens où vous avez il y a tellement de biais qui s'empilent, euh, vous avez tellement euh, de, de choses c'est à dire que ah bah oui si vous êtes une femme, si vous êtes personnel hospitalier, si vous êtes au sein d'un foyer, euh, si, vous variant, euh, si vous étiez sur le variant, alpha, euh, si si si si si, si euh, et puis vous, si vous le faites autrement vous trouvez autre chose que euh, à la fin. Euh, ben en fait, vous vous rendez compte que euh, ce, le, dans leur modèle, ils ont choisi quatre fois, mais ils auraient pu choisir trois, ils auraient pu choisir deux, ils auraient pu choisir euh, un. Euh, ils auraient que dans le, dans les chiffres qui ont été choisis euh, ont, ont été euh, choisis comme d'autres auraient pu l'être. Et donc, vous êtes dans, dans une approche qui est éminemment politique. Et le fait aussi de choisir de faire une étude vaccinée versus non vaccinée est aussi un choix... Est, un, un, un, un politique. Pourquoi est-ce que vous avez fait vacciner versus non vacciné Pourquoi vous n'avez pas parlé des gens qui étaient immunisés naturellement Et du coup, euh, bah vous vous rendez compte, si vous voulez, euh, comment euh, vous vous rendez compte que, euh, en manipulant des chiffres comme ça, on arrive à une forme de, de nouveau scientisme ou de dictature du chiffre. Vous arrivez à une dictature du chiffre. Je veux dire par là que euh, c'est plus la loi qui est unique, percée, euh, c'est plus la loi la loi qui est unique mais c'est le chiffre la mesure qui justifie la loi dire que vous pouvez vous dire effectivement on va faire un pass sanitaire parce que sinon vous allez contaminer tout le monde les gars qui' pas vaccinés sauf que ce c'est pas la loi qui est unique c'est la mesure c'est le chiffre qui est devenu unique c'est ça la dictature du chiffre c'est que en fait c'est celui qui maîtrise le chiffre qui va maîtriser la loi et qui va maîtriser l'organisation et qui va pouvoir euh, mettre en place un système di di dictatorial soft. Parce qu'on vous dit, mais attendez, vous ne pouvez pas être contre. Mais attendez, vous n'allez pas laisser courir des gens qui, trans qui transmettent le virus à tout le monde. Ce n'est pas sérieux. Vous n'êtes pas vous êtes pas Tout derrière, toute la rhétorique derrière découle de ça. C'est ça la dictature, euh, ce que j'appelle la dictature du chiffre. Donc, et, et, et cette dictature du chiffre, remarquez comment elle arrive avec, encore une fois, des à aucun moment, il y a de falsification euh, manifeste. Les gars du Lancet, les gars du New England, ils ont... Ils ont observer certaines choses, ils ont noté leurs biais, ils ont dit bah ça ça peut être intéressant, ça a des limites. Après ça a été repris par les gars de Pasteur qui disent bon bah on fait un modèle donc euh, il faut bien choisir un truc, on choisit ça. Alors ils auraient pu dire plus, mais bon peut-être qu'à l'époque où ils ont fait leur truc c'était compliqué de choisir autre chose. Euh, et après bah oui euh, dans le communiqué de presse on, on va sortir les trucs qui sont euh, qui, qui, qui donnent le plus envie. Hein. C'est un chercheur sans envie d'être lu aussi, ça a envie d'avoir un peu de lumière, un chercheur ça a envie de passer dans les journaux. Et derrière, vous arrivez à un journaliste qui, pareil, va couper un début de phrase, va couper un conditionnel. Et avec toute cette somme, vous arrivez à, à, à dire des absurdités et à oublier même que... Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, en fait Est-ce que... Pourquoi est-ce qu'on fait un pass vaccinal Parce que alors, le poste sanitaire, vous auriez pu l'appeler le pass vaccinal, les gars. Parce que euh, tout le monde sait très très bien que c'est juste un truc. Euh, allez vous faire vacciner, sinon on va vous pourrir la vie. Que tout, même, je suis toujours épaté euh, de cette capacité des, des journalistes dans les grands médias à, à vous dire que c'est normal qu'il faut pourrir la vie euh, des gens qui ne sont pas vaccinés. Mais attendez, vous êtes qui euh, Et, et d'ailleurs, c'était quoi ça Est-ce est qu'il fallait vraiment faire un pass sanitaire, est-ce qu'il fallait vraiment euh, donner le droit au loisir si on était vacciné le, le droit d'aller au resto, le droit d'aller au théâtre, le droit d'aller au cinéma, de partir en vacances, de prendre l'avion, d'aller dans le train, tout simplement de faire ses courses. Est-ce que c'était ça qu'il fallait faire C'est-à-dire tout d'un coup avoir un droit au loisir Ou est-ce qu'il fallait plutôt que de faire un, un pass vaccinal, faire un pass de soutien au rétabli Plutôt que de, de, de se projeter soi-même comme une société de loisirs, être dans une société qui soit réellement solidaire. Il parle de solidarité à, à, à tout bout de champ. Mais c'est quoi une société solidaire C'est peut-être une société où, euh, plutôt que euh, d'utiliser son sésame pour aller euh, au cinoche, eh on utilise son sésame pour aller aider les autres. Si, euh, effectivement, les gens qui sont... Naturellement immunisés ont 13 fois, plus de, ont 13 fois moins de risques de réattraper le virus et donc de le transmettre. Ben ça, c'est une chance incroyable de l'avoir déjà eu et d'en être, et, et, et être ressorti. Peut-être que ben, du coup, ce sont ces gens-là qui peuvent aller aider les personnes à risque, les personnes fragiles, celles qui ne peuvent pas. Et peut-être que c'était comme ça qu'il fallait voir le monde. Peut-être qu'il fallait voir le monde sur comment on s'entraide et pas comment on va au cinoche et comment je te marche dessus et que moi je vais aller au cinoche donc toi, tu n'as pas le droit d'y aller. C est, c est, on, il nous parle de solidarité tout le temps. Mais, oui, mais c'est quoi la solidarité C'est la solidarité pour aller au resto C'est la solidarité pour aller céder Qu'est-ce qu'on fait dans une famille quand vous avez deux enfants Il y en a un qui a le virus et l'autre qui ne l'a pas eu. Qui va aller s'occuper de sa vieille mère qui est fragile bah C'est peut-être celui qui se sait immunisé et qui sait qu'il a moins de risques d'aller euh, euh, euh, infecter sa, sa, sa mère. bon bah, Ce qui se passe dans une famille, pourquoi ça ne se passerait pas au niveau d'une société tout entière Donc Ça, c'est la première chose. Et même la deuxième chose, Donc une fois que vous avez dit ça, euh, est-ce qu'il fallait effectivement euh, faire euh, obliger tout le monde à se faire vacciner pour euh, avoir moins de risques d'avoir de, risque de formes graves et éventuellement contaminer, contaminer un peu moins Ou est-ce qu'au contraire, il aurait fallu laisser les populations qui ne sont pas à risque euh, les laisser avoir le virus naturellement, parce qu'une fois qu'elles ont le virus, elles sont beaucoup mieux immunisées, euh, et du coup, euh, bah, vous, elles font poser moins de risques euh, aux, euh, aux personnes fragiles. Donc, est-ce qu'il valait mieux contrôler et donc faire très attention à bien isoler les personnes qui avaient le virus pendant les 15 jours où elles ont le virus euh, ou est-ce qu'il fallait effectivement vacciner tout le monde Qu'est-ce que ça veut dire, ça est est que, Parce que quand vous dites on va laisser les personnes en bonne santé attraper le virus, il y en a quand même quelques-unes qui vont développer des formes graves, il y en a quand même quelques-unes qui vont mourir. Donc est-ce qu'il valait va mieux laisser ces gens développer des formes graves et laisser ces gens mourir, euh, ou, euh, et pour sauver, en sauver d'autres Ou euh, est-ce qu'il vaut mieux euh, à l'inverse, euh, en sacrifier d'autres pour en, en sacrifier des, des plus âgés pour euh, en, en protéger des plus jeunes. Mais c'est dégueulasse comme question. C'est dégueulasse de poser cette question, de se dire tiens, euh, est-ce qu'on laisse les populations sans risque se laisser infecter pour, pour qu'une fois qu'elles sont infectées, elles soient immunisées et qu'elles leur filent pas à d'autres qui est aussi une manière de dire comment est-ce qu'on veut lisser le truc dans le temps. Mais c'est dégueulasse, ces trucs-là, dans un sens comme dans l'autre, si vous voulez. C'est dégueulasse d'avoir quelqu'un qui vous dit « bon, alors toi, tu vas avoir le vaccin, toi, tu vas pas avoir le vaccin, toi, tu vas avoir les effets secondaires, toi, tu vas pas avoir les effets secondaires. Euh, » C'est dégueulasse et même si tous vos chiffres étaient justes, même si tous vos chiffres étaient justes, et vous vous dites, ah bah oui, mais là vous avez 0,7% de risque de mourir, alors que là vous en avez que 0,3%, mais vous pesez des vies humaines comme vous pesez des cacahuètes, mais c'est dégueulasse de faire des trucs comme ça, c'est totalement immoral, c'est des choses, vous n'avez pas le droit de faire ça, parce que vous jouez avec la vie des gens, mais la vie des gens c'est la leur, c'est à eux de décider. Peut-être que les gens sont suffisamment grands pour savoir s'ils veulent se faire vacciner ou pas. On parle de la vie des gens quand même. Hein je suis désolé, mais je pense que le, le, le, le meilleur, euh, c'est ce qu'on dit, hein. c'est-à-dire que pour prendre les bonnes décisions, euh, il faut avoir euh, ces billes en jeu. Hein. C'est-à-dire que quand, quand, euh, quand vous faites prendre les risques aux autres, mais que vous n'en payez pas les conséquences, vous pouvez faire le nombre de conneries incalculables. Mais quand vous payez les conséquences de vos choix, comme par exemple c'est vous qui vous faites infecter, c'est vous euh, qui allez à l'hôpital, c'est vous qui souffrez, bah là vous allez faire attention quand même. Et du coup, bah, peut-être qu'il y a des moments où ce n'est pas la science, peut-être qu'il faut laisser les gens, peut-être qu'il faut laisser l'intelligence collective de se mettre en place, et il faut même faire attention à ne pas jouer avec ça, et ne pas vouloir manipuler cette intelligence collective, et qu'il faut laisser les gens euh, décider par eux-mêmes Plutôt que de vouloir forcer comme ça, on arrive à des choses qui sont absolument absurdes. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on allait poser plus de questions qu'on allait répondre. Ça fait déjà trop longtemps que cette vidéo a commencé, donc on va l'arrêter. Mais voilà, moi, je voulais vous montrer comment, à partir de chiffres à peu près vrais, on arrive à des idées complètement fausses, et comment est-ce qu'on arrive à des situations où euh, même la méthode scientifique, l'approche scientifique, la mesure devient mauvaise, et qu'il ne faut, il faut même pas y toucher, et qu'on arrive dans des, dans des trucs où on, on pose des visions du monde et on pose des choix qui sont immoraux et qu'on commence à peser des vies humaines l'une contre l'autre, et que euh, en fait, euh, vous avez d'autres manières de choisir, vous avez d'autres manières de faire, euh, et qu'il euh, faut aussi accepter qu'il n'y a pas que la science dans la vie, qu'il n'y a pas que le scientisme, et qu'il n'y a pas que la dictature du chiffre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je m'arrête là, et je vous dis à votre bonne fortune, et inscrivez-vous sur l'investisseur sans costume.